Une visite médicale commence effectivement toujours par un rendez-vous qui est pris soit par le salarié, soit par l'employeur, le, soit nous-mêmes on a préconisé de revoir un, un salarié pour des raisons d, euh, différentes, soit c'est le suivi euh, médical classique, périodique, soit pour des problèmes particuliers justement. Donc ça commence par l'objet de, de la visite, pourquoi vous êtes euh, là, l'histoire de... De, de la problématique médicale en, en question. Euh, et ensuite, la, la compréhension justement de, de, de, des éléments qui vont nous permettre à un moment donné d'arriver vers la conclusion. Et en ce qui me concerne en tout cas, euh, la conclusion, je, elle, elle vient jamais euh, de manière euh, unilatérale. Je tiens à ce que le salarié vienne avec moi mais vers la conclusion, il faut qu'il se sente partie prenante de cette conclusion parce qu'il va adhérer aussi. Je ne peux pas me substituer, je le dis d'ailleurs souvent quand je sens qu'il y a un peu d'angoisse vis-à-vis de cette conclusion. Je leur dis d'emblée, ne vous inquiétez pas, je ne déciderai jamais à votre place. On décidera ensemble de ce qui est mieux pour vous. À moi le devoir de vous apporter tous les éléments de compréhension pour qu'on puisse prendre la bonne décision.